Salut, on est en direct. Je me trouve actuellement ici, au centre Belle Étoile, le Mercury. Sur le, le, la place, le parking là, sur l'endroit où il y avait la cour. Donc je vous montre. C'est devenu des immeubles euh, en location maintenant. En bas, il y a, je ne sais pas ce que c'est, vous voyez, on est en direct là. Là, avant, il y avait le, la cour là. Il y avait un, un petit, un, comment, comment ça, un petit terrain euh, où on faisait du sport là. Voilà. Et ça, c'était la place. Euh, voilà. Là-bas, c'était le restaurant. Je sais pas ce que c'est maintenant. Alors, pour vous expliquer, parce qu'il y en a qui vont pas comprendre. Euh, ici, en 1986, j'ai été, euh, ben, j'ai été affecté euh, à ce centre qui s'appelle le Centre Belle Étoile. Le Centre Belle Étoile, c'était un centre de formation euh, pour mineurs, mais c'était aussi une maison de, de, une espèce de pension un peu, un peu dure à l'ancienne. Et ici. Je crois que j'ai vécu les pires moments de ma vie. Si, si mon caractère s'est forgé, si, si j'ai si apprivoisé mes peurs à chaque fois que j'ai été en danger, c'est... Si je suis devenu ce que je suis devenu, au fil du temps, face à la peur, face à la violence, face aux agressions extérieures, c'est à cause de cet endroit-là. C'est à, à cause de ce que j'ai vécu ici. Et... Il y en a qui pourront témoigner sur Facebook, parce qu'ils y étaient aussi. Donc ici, c'était le centre Belle Étoile, de Mercury. au-dessus d'Albertville. Donc, Albertville, c'est ce qu'on voit là-bas en bas. C'est Albertville. Et, et là-bas, c'est le Mont Blanc. Mais on, il est un peu caché par, euh, par les nuages. Voilà. Et au-dessus, là-haut, au-dessus, derrière les immeubles, il y a ce qu'on appelle l'auberge de Tamier. L'auberge de Tamier, c'est euh, une auberge euh, de moine, tout simplement. Euh, très réputée dans le coin. C'est sympa les petites maisons en bas, regardez. Je crois même qu'on peut y aller en moto. Il y en a qui habitent là-bas, ils ont mis une piscine et tout. C'est super sympa. Voilà. Ça me fait quelque chose de revenir là. Parce que la dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2000. Euh, 2009, non 2007. En 2007, je suis venu ici et le bâtiment ancien de, de donc le fameux bâtiment euh, euh, de, de ce centre-là était toujours là, il était déserté. Il y avait tout un tas de trucs de. Et, et j'y suis rentré, j'avais des frissons. Euh, je sais pas, ça m'a fait bizarre d'entrer là-dedans. Euh, je sais pas pourquoi je reviens là. Mais voilà, j'avais envie de. Comme j'ai vu qu'ils avaient entamé des travaux, euh, des travaux pour euh, remplacer l'immeuble. Et ben aujourd'hui, je vois que c'est des supers immeubles, euh, c'est magnifique. Voilà, mission accomplie. On se retrouve tout à l'heure.